L'innovation fait partie de l'ambition stratégique du groupe Apicil et dans ce cadre-là, pour soutenir l'innovation, eh Apicil est un acteur très engagé euh, sur euh, l'échelle régionale et nationale, notamment pour aider euh, des start-up euh, qui, euh, dans le système de santé, euh, ajoutent considérablement à l'innovation. Oncofactory est une structure en fait, qui a développé une technologie pour personnaliser le diagnostic et l'approche de traitement du cancer. L'enjeu de la personnalisation, c'est d'éviter finalement une mortalité ou une surmortalité due d'une part à la à la toxicité des traitements et d'autre part à l'agressivité de la maladie. Euh, avec un système très précis de qualification de la maladie, euh, Oncofactory permet en 72 heures finalement de dresser une cartographie ADN, donc génétique de la tumeur, de sa biochimie, et de cibler des molécules qui par association peuvent permettre de bloquer les mécanismes tumoraux. Je m'appelle Marie Castet, je travaille au centre de recherche en cancérologie de Lyon où je dirige une équipe de recherche sur les cancers pédiatriques. Cette année, on s'est réunis avec 50 chercheurs au sein d'un collectif qui s'appelle React for Kids, dont l'objectif est de mettre en place un certain nombre d'outils et d'événements pour structurer et favoriser la recherche en cancérologie pédiatrique. On bénéficie dans tous ces événements et pour mettre en place ces outils du soutien décisif d'Apicil qui aide également la recherche en oncopédiatrie en soutenant le développement de start-up comme OncoFactory qui met en place de nouveaux modèles pour étudier les cancers pédiatriques.